Eh bien, écoute, euh, merci euh, beaucoup d'être avec nous pour ce live. Bienvenue à tous ceux qui, euh, qui sont là avec ah, nous. Euh, le, on va donc vous parler un peu aujourd'hui de, des jobs d'été dans le secteur de l'agriculture. Euh, donc, merci beaucoup d'être avec nous pour ce live. Euh, euh, en fait, ce live s'inscrit dans, dans le cadre de la campagne Job d'été qu'on organise donc vraiment pour aider les jeunes dans le cadre de leur recherche euh, de jobs d'été cette année, qui est un peu particulière, mais voilà, on essaye d'accompagner les jeunes gratuitement et de manière, on va dire, individuelle le plus possible pour les aider dans leur recherche. Donc, il y a plein d'ateliers qui sont organisés. On peut toutes les infos sur le site, sur le site Info Lyon et sur sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à, à aller y faire un tour. Il y a notamment des ateliers collectifs sur différentes thématiques en ligne ou en présentiel, et vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner par un par un professionnel ou un employeur euh, pour discuter un peu de votre recherche, parler de votre CV, vos lettres de motivation, etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir euh, tout ça sur le site Info Jeunes Lyon et sur, euh, et sur Instagram. Et euh, du coup, aujourd'hui, on va parler plus précisément des jobs d'été euh, dans le secteur de l'agriculture. Et euh, on est avec Agri-Emploi69, euh, avec, agri -Emploi 69, avec euh, Hugo qui va nous parler un peu de, de tout ça et répondre à vos questions. Donc, du coup, Hugo, si tu peux peut-être te présenter, présenter euh, Agri-Emploi69. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Hugo Minelli, donc je travaille chez agri -Emploi 69 Je suis chargé de recrutement. Euh, Agri-Emploi69, c'est un groupement d'employeurs qui a pour objectif d'aider les... Les agriculteurs du département du Rhône en termes de recrutement, voilà, donc on les accompagne que ce soit pour euh, l'entièreté du processus de recrutement ou juste pour le côté administratif, ça va dépendre des besoins des, des agriculteurs, voilà, à savoir qu'on intervient sur tous les domaines de l'agriculture, donc le maraîchage, l'arboriculture, la viticulture, vous avez aussi l'élevage, l'horticulture. Bon, voilà. Ok, super. Eh ben, euh, du coup, euh, première question euh, qui vient tout de suite, c'est euh, quels sont les types de jobs et les types de missions qui peuvent être proposés dans le cadre d'un job d'été Tu as un peu cité euh, plein de secteurs euh, différents, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui est proposé euh, euh, en termes de job d'été Oui, bien sûr. Alors, sur les principaux secteurs sur lesquels on va proposer des jobs d'été, c'est surtout sur euh, le maraîchage, l'arbo et la viticulture. Euh, sur les périodes mmh. d'été, c'est là où ils ont leurs plus grosses activités. Donc, on va faire des contrats au, à la demande des, euh, des agriculteurs. Euh, c'est des contrats d'une semaine, deux semaines, un mois. Ça va dépendre des besoins. C est, c est, tout est possible. Mmh. Euh, voilà. Alors, tout ce, pour ce qui est maraîchage, on va retrouver de la cueillette, de la taille, un petit peu de travail de la terre. Voilà. Euh, D'accord. Tout ce qui est arbo, va aussi avoir de la cueillette, de la préparation de commandes. Pour les viticultures, okay. on va y avoir euh, tout ce qui est travaux en verre. Donc, c'est un peu des termes spécifiques que je vais employer, mais vous avez tout ce qui est bourgeonnage, relevage, euh, tout ce qui est désherbage. Donc, c'est vraiment du travail pour entretenir les vignes. Et vous avez ouais. forcément bah, les vendanges euh, fin août, début septembre, milieu septembre. Ça dépend quand est-ce que la saison euh, ouais. veut que ça arrive. Et voilà, Donc, globalement, les, les contrats pour lesquels et les secteurs pour lesquels on va recruter sur la période d'été. Ok. Et donc, tu disais, il y a plusieurs durées qui sont, qui sont possibles. Donc, en fait, chacun peut peu en trouver un peu ce qui lui convient en fonction de ses disponibilités. Il n'y a pas besoin d'être disponible pendant deux mois, par exemple. Il n'y a pas besoin d'être disponible pendant deux mois. Vraiment, c'est des missions qui peuvent être courtes, d'autres un peu plus longues. Ça va être au, aux besoins de, de l'agriculteur. Voilà. Par exemple, si on prend les travaux en verre, là, qui vont commencer, qui vont commencer... Il y a des, personnes qui, des agriculteurs qui recherchent des personnes pendant un mois. Euh, voilà, ça dépend. Il y a aussi d'autres dans le maraîchage qui ont besoin d'aide juste pour les marchés. Donc, une personne qui sera disponible juste okay. les samedis sur une matinée pour, pour être présente sur les marchés. voilà Ok. Et est-ce qu'il y a, des, on va dire, des prérequis ou des, des, vraiment des qualités qui sont nécessaires pour travailler dans l'agriculture Comment ça se passe Alors oui, il y a quand même des petits prérequis et des qualités à avoir. Il euh, faut vraiment faut aimer le travail. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Il faut quand même faut être motivé parce que bon, vous avez quand même des grosses tranches horaires selon les, selon les missions qu'il y a à faire. Vous pouvez être amené à travailler sous de fortes chaleurs. Donc, ça, physiquement, ça peut être compliqué aussi. Euh, D'accord. Voilà. Généralement, globalement, les, les qualités prérequis qu'il y a à avoir, il n'y a pas forcément besoin d'expérience sur certains domaines. Euh, après, okay. forcément, ça va aussi dépendre de la demande de, de l'exploitant. Mais il y en a qui qui recherchent des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, qui sont juste motivées, qui veulent bosser, qui pendant une semaine, deux semaines vont être présentes et vont, vont se donner un petit peu à la tâche. Quoi. Ok. Et euh, donc, c'est des journées euh, assez chargées finalement. Et euh, est-ce qu'en termes d'horaire, euh, comment ça se passe Il faut toujours se lever tôt Parce que j'ai entendu dire qu'il fallait se lever tôt généralement. c'est toujours le cas quand... Alors, globalement, il ouais, faut se lever quand même assez tôt. Mais bon, c'est pour ouais. tous les métiers pareil. Il hein. euh, faut se lever mmh. à peu près tôt. Euh, oui voilà, Et puis les, les journées sont chargées. C'est vrai que quand on travaille dans l'agriculture, selon les, selon les tâches qu'on va être amené à faire, il fait meilleur de travailler tôt que de travailler en plein après-midi. Ouais. C'est moins compliqué on va dire. Voilà. Ok. Et euh, en ce qui concerne un peu les modalités techniques, euh, on se doute que ça nécessite du coup de se déplacer un petit peu euh, ça veut dire qu'il faut forcément avoir une voiture ou est-ce que c'est possible de le faire sans voiture Et, le... et au niveau du Alors. logement aussi, est-ce que c'est toujours logé ou pas Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Alors, on n'est pas obligé d'être véhiculé, ça va encore une fois dépendre de la demande de l'agriculteur. Si par exemple, vous avez juste besoin d'être présent par exemple sur le marché pour la vente des marchés et que vous pouvez y arriver en bus ou qu'on peut vous déposer, ça ne posera pas de problème. Mais si dans sa okay. mission, l'agriculteur demande à ce que vous veniez à l'exploitation pour récupérer de la marchandise et l'amener sur le marché, là, forcément, il va falloir le permis. Ça dépend. Pareil pour le maraîchage. Si, par exemple, vous avez plusieurs parcelles de terrain à faire, si les parcelles ne ouais. sont pas à côté de l'exploitation ou qu qu'il faut se déplacer, forcément, il va être demandé d'avoir le permis. Mais on recrute des personnes okay. qui n'ont pas le permis et pour lesquelles ça se passe très bien. Ça va vraiment dépendre de, de la demande de l'exploitant. À savoir aussi, pour le logement, forcément, pour certaines personnes qui ne sont pas forcément mobiles, ça peut être un plus, ou un avantage. Ça va aussi oui. dépendre de, de l'exploitant. Il y a des exploitants qui proposent des logements, d'autres qui n'en proposent pas. Voilà. OK. Donc, en fait, ça, il faut vraiment bien lire. Du coup, je me, je me doute, les, les annonces euh, pour vérifier ça, justement, avant de postuler. Euh, bien vérifier si c'est marqué qu'il faut une voiture. Du coup, ça évite… Euh, euh, voilà, de postuler à des ouais, offres. Ouais, ouais. C'est sûr, et... c'est ça. Voilà, ouais, c'est sûr. Après, de toute façon, nous, quand, le besoin, quand on a le besoin directement, on, on met en avant les, les prérequis et et ouais, les compétences qu'il faut. Et forcément, bah voilà, vous avez toutes les infos sur les offres d'emploi. ouais c'est sûr. Mais voilà, ça va dépendre mmh. du besoin de, de l'exploitant. Quand il nous contacte, il nous demande tous les, il, nous met, il met en avant toutes les conditions qui, qui sont nécessaires pour travailler avec lui. Ok. Et euh, après, si on parle un petit peu de ce que ça apporte comme expérience, on va dire, euh, sur un CV, euh, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui est bien vu sur un CV Est-ce que c'est un plus Et après, comment est-ce qu'on peut utiliser cette expérience euh, Comment on peut la valoriser, entre guillemets, sur un CV bah, Oui, je pense que c'est quelque chose qui sera valorisant par la suite. Enfin, c'est des métiers qui sont quand même un petit peu compliqués parce qu'il se faut... Il faut travailler, c'est assez physiquement, c'est compliqué, il ne faut pas avoir peur du travail. Donc, je pense que par la suite, quand vous postulez à notre offre d'emploi, vous pouvez mettre en avant que vous avez travaillé chez, chez tel exploitant agricole pour tant de temps et que voilà, ça montre votre motivation, notamment si c'est sur des périodes d'été où généralement les gens préfèrent aller en vacances. Vous, vous étiez ouais. dans les champs à, à ramasser ou accueillir des fruits, des légumes. Enfin, voilà. Oui, ça montre la motivation et peut-être aussi un peu de un peu de courage, on va dire, ouais, voilà votre courage, ça. votre engagement, votre euh, aussi le fait d'avoir la tête sur les épaules, que vous avez besoin de travailler, etc. Oui, oui, ça, ça peut mettre plein de plein de bonnes choses en avant, c'est sûr. Ok. Et euh, où est-ce que tu, tu conseilles aux jeunes d'aller euh, trouver des d'aller trouver des offres justement si on veut postuler dans ce secteur-là, comment on fait euh, Où est-ce qu'il y a des offres Et est-ce que tu aurais des, des petits conseils à donner euh, avant de faire sa candidature, justement, pour, pour la rendre un peu plus efficace Alors, euh, on va avoir deux types d'offres d'emploi. Il y a tout ce qui est job d'été, contrat saisonnier, où là, du coup, on va mettre nos offres d'emploi sur nos réseaux sociaux, principalement, sur notre page Facebook, Agriemploi 69 euh, où là, vous allez retrouver un petit peu toutes les, les offres d'emploi qu'on va mettre quotidiennement, si on a des besoins qui, qui nous arrivent quotidiennement. Euh, et vous avez aussi sur cette page Facebook des Google Forms, donc, si vous voulez postuler, mm -hmm. vous avez juste à vous, à vous inscrire sur le Google Form, à remplir toutes les, à remplir tout ce qu'on vous demande, en fait. Et nous, le jour où on a besoin de recruter, parce que bon, les besoins saisonniers, ils, ils peuvent arriver du jour au lendemain pour commencer du jour au lendemain. Donc, voilà. Donc, sur Google Form, au moins, si vous voulez, on a le, on a le vivier de, de candidats, les personnes qui ont postulé. Et après, nous, on voit, selon les demandes de, des exploitants, quel profil pourrait correspondre euh, pour le travail chez lui, et puis on les contacte. Voilà. C'est plus ouais. Ouais, voilà, à partir de cette manière-là qu'on qu recrute. Voilà, C'est un peu en fait, à... on s'inscrit euh, comme sur une liste, pas une liste d'attente, mais euh, voilà on dit qu'on est disponible, oui, voilà. et puis, euh, comme ça vous appelez, euh, ça peut être même à la dernière minute, euh, quand il y a des annonces qui tombent. C'est ça, Voilà. Okay. vous vous inscrivez, vous nous dites que vous êtes dispo sur telle ou telle période, que vous avez d'expérience ou non dans tel ou tel domaine, que vous êtes véhiculé, pas véhiculé, que vous habitez à tel endroit, puis nous, quand on a un besoin, on, on recherche en fonction. Ok. Et est-ce qu'il y a des, choses, des petites choses à mettre en avant, euh, particulièrement pour, pour postuler dans ce secteur euh, bah, Tu disais qu'il n'y avait pas toujours besoin d'expérience, mais… Oui. Euh... Voilà. Est-ce qu'il faut mettre en avant plutôt ses expériences, plutôt quelque chose d'autre bah, Si vous avez des expériences, c'est forcément mieux de les mettre en avant, c'est toujours un plus. Oui. Euh, ça vous aura toujours permis d'acquérir certaines, certaines compétences. Après, si vous n'avez pas d'expérience, il faut juste nous montrer que vous êtes motivé, que vous avez envie de travailler et que ce n'est pas quelque chose qui va vous faire peur. Tout simplement. Le fait qu'on puisse compter sur vous, c'est important, Tout simplement. Ok, donc montrer sa motivation et sa disponibilité, quoi. Vraiment. Euh, c'est ça. Exactement. Se rendre dispo. Ok. Et, euh, et on n'a pas parlé du des du cas de enfin de l'âge entre guillemets. Est-ce que oui. euh, est-ce que c'est un job qui est aussi accessible aux mineurs ou euh, ou est-ce que vous prenez enfin est-ce que les agriculteurs cherchent plutôt des personnes plus âgées euh, à partir d'un certain âge Alors ça va, pareil, ça va dépendre du du besoin et de l'agriculteur. On recrute des personnes qui sont mineures à partir de 16 ans. Euh, okay. bon, là, après, forcément, qui dit mineure, euh, vous n'avez pas le permis euh, et vous ouais. êtes aussi limité des fois sur, euh, sur certaines heures. Donc, ça va dépendre si ça va dépendre du besoin de l'agriculteur. Mais on, on recrute des personnes qui, qui sont mineures. Donc, si vous êtes mineur, n'hésitez pas à postuler. Ça ne posera pas forcément de problème. Il faut juste trouver le besoin qui, qui va correspondre. C'est tout. Ok, donc en fait, finalement, il y a un peu de quand même un peu de tout euh, en fonction de nos dispos, de nos motivations, même de notre âge. Euh, on est quasi sûr de trouver notre bonheur finalement quelque part. Euh, y a, comme il y a des besoins un peu partout, euh, bon, faut pas. Voilà, C'est ça. ça. S'il y a des besoins, il y aura aucun souci à, à vous recruter. Ça va juste dépendre de vos dispos, de votre motivation, euh, du secteur aussi, parce que comme je vous disais, on est sur tout le département du Rhône. Donc, forcément, s'il y a un besoin dans le sud du Rhône et que vous êtes au nord, ça va être un peu compliqué pour, pour vous d'y ouais. accéder. Mais voilà, globalement, si vous êtes dispo sur, sur les bonnes dates du besoin, on va dire, et que ouais, vous pouvez ça. aller sur, sur l'exploitation, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous êtes motivé. Okay. Et puis, il ne faut pas perdre espoir parce qu'il peut y avoir des, des, des offres, comme tu disais, qui arrivent un peu à la dernière minute. Donc ça veut pas dire que si on n'a pas à trouver là d'ici le mois de mai, euh, même le mois de juin, on, ça veut pas dire qu'on pourra absolument pas travailler cet été. Il euh, y a toujours en fait des offres des qui, qui peuvent tomber. Donc ça c'est intéressant aussi à savoir pas, ouais. pas perdre espoir. Ouais. quoi. Tout à fait. Ça bon, bah, à on moment. arrive à, à la fin de toutes ces questions. Euh, tu as un peu répondu à tout, on a abordé plein de choses. Donc merci beaucoup euh, oh, d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, et ben, du coup, je rappelle, n'hésitez pas à aller voir du coup, sur les réseaux sociaux euh, AgriEmploi emploi 69 notamment sur Facebook, pour euh, remplir les, euh, les formulaires, pour vous inscrire, pour postuler, etc. Et puis, euh, et puis pour les autres événements de la campagne Job d'été, ce sera sur le compte euh, Info Infojeune Lyon et sur le site euh, Info Jeune Lyon. Donc, euh, pareil, n'hésitez pas à aller voir. Il euh, y a plein de solutions pour travailler euh, cet été, et notamment dans l'agriculture donc euh, il voilà, ne faut, euh, faut pas désespérer si on n'a pas trouvé son bonheur ailleurs euh, il voilà, y aura toujours des trucs, euh, des trucs intéressants à faire euh, bah, merci beaucoup en tout cas Hugo euh, merci, d a, d a à merci à toi merci aux nous. personnes qui sont présentes bon, super et puis et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre live qui va être sur les soft skills voilà <rire> bon et ben merci beaucoup et, merci. Puis, euh, et ben, à bientôt I don't know.